Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais évoquer avec vous comment gagner 15 minutes par jour. Alors je vais commencer en introduction par vous citer un proverbe africain. Les gouttes d'eau font les océans. Chez nous on dit euh, les petites rivières font les, les... Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc j'ai calculé que euh, si on gagne 15 minutes... Par jour, sur l'année, ça fait 5475 minutes. En heure, ça fait 91 heures et 15 minutes. Et donc, en fait, ce qui nous fait un total, un gain de pratiquement 4 jours par an. Ce qui fait qu'en moins de 8 ans, euh, nous pouvons gagner un mois de temps supplémentaire. Donc, si nous arrivons à bien gérer euh, 15 minutes supplémentaires par jour à nous libérer euh, plus de temps. Alors, quelques idées. Je pense que la, la meilleure idée, c'est de se lever 15 minutes plus tôt. Et je pense que ça ne va pas bouleverser votre biologie interne, votre métabolisme. Et pourtant, euh, je pense que libérer 15 minutes le matin euh, permet, je sais pas, par exemple, de prier euh, trois dizaines de... De chapelet ou un chapelet à la divine miséricorde. Moi, je, moi, je pense que j'utiliserai ces 15 minutes pour prier. Mais vous pouvez bien évidemment euh, euh, l'utiliser pour faire un peu d'exercice physique ou euh, lire un peu. Euh, moi, je pense que prier est l'activité la, la plus noble que puisse faire un être humain. Après, il y a lire, étudier. Euh, pour les hommes, se raser que tous les 3-4 jours. C'est ce que je fais euh, personnellement depuis pratiquement tout le temps. Hein. Je me suis jamais rasé tous les jours. Se maquiller plus légèrement pour les femmes. D'ailleurs, je préfère les femmes euh, au naturel. Hein. Euh, en général, les femmes trop fardées, je j'accroche pas. On peut aussi zapper la douche quotidienne lorsque l'on reste chez soi. Ah, alors, utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, euh, ChatGPT. Donc là, je pense que euh, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, sur euh, ChatGPT et euh, d'autres aussi, euh, intelligence artificielle, comme, comment optimiser ChatGPT, parce que c'est finalement, euh, ça ne s'improvise pas euh, totalement. Je vous mettrai le lien vers, euh, vers ce, cet agent conversationnel, parce qu'il faut vraiment que vous le connaissiez, que vous vous familiarisez parce que je pense que c'est vraiment un game changer, comme on dit, ça change vraiment la vie, surtout pour ceux qui créent du contenu, comme les, les du, des contenus texte, comme les journalistes, les blogueurs, euh, même pour, pour, vos, pour votre business, si pour répondre à des mails, pour, répondre à, pour créer des chatbots, etc. Mais je pense que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Alors, pour gagner euh, du temps, nous pouvons aussi accélérer la vitesse de visionnage des vidéos. Et pratiquement tout le monde peut être, peut être écouté à x1,75. Moi, je peux être écouté à 2 sans problème. Hein. Vous pouvez faire l'expérience. Euh, on peut aussi utiliser un bon planificateur. Alors, je vous mettrai le lien vers euh, cette, cette, euh, ce planificateur que j'utilise et qui que j'utilise depuis quelques mois, et je dois dire que ça m'aide beaucoup à prioriser les priorités. Donc vous voyez comment c'est agencé, on peut, mettre un, un, on peut timer nos, nos tâches, enfin mettre un temps, mettre un ordre de priorité, on peut se focaliser sur l'essentiel, euh, moi, ça m'a aidé à prioriser les priorités, ce que, je, ce que je ne faisais pas, parce que je ne me suis jamais cru comme un procrastineur, mais euh, en fait, j'essaye je d'être toujours actif, de, de ne pas perdre mon temps, mais je, je pense que euh, je ne m'étais pas véritablement aperçu à quel point je traitais des futilités par rapport à mon par rapport à ma plus-value euh, euh, existentielle, c'est-à-dire que je pense que je, suis, je, je peux créer des choses euh, que, que moi seul peux créer, et pourtant je, je me suis aperçu que je me dispersais un peu, un peu à droite à gauche, alors que les, mes vraies priorités, euh, je, finalement je les laissais de côté, euh, et donc cet outil, ce, ce, ce Productivity Planner, ce planificateur de productivité, m'a aidé à avoir plus clair et à avancer euh, sur mes vrais projets, donc je vous mettrai le lien vers ce, cet outil. Nous pouvons aussi investir, par exemple, dans une machine à laver la vaisselle. Maintenant, quelques astuces pour gagner du temps. Euh, là, ça ne vous fera peut-être pas gagner euh, 15 minutes par jour, contrairement à, à ce que j'ai cité euh, précédemment. Mais euh, ça permet quand même de gagner plusieurs minutes par jour. En tout cas, si vous utilisez, par exemple, si vous boostez la RAM de, de, de votre ordinateur, j'en ai fait une vidéo, c'est ma précédente vidéo, je pense que si, comme moi, vous utilisez l'ordinateur plusieurs heures par jour, je pense que ça vous, peut vous faire doubler votre mémoire, peut vous faire gagner plusieurs minutes par jour facilement. Vous pouvez utiliser des, des utilitaires comme Glary Utilities pour nettoyer votre ordinateur et donc améliorer ses performances. Euh, voilà, je vous mettrai le lien vers euh, Glary euh, Utilities. Euh, vous pouvez euh, modifier les paramètres de démarrage de votre ordinateur pour qu'il démarre plus vite. Euh, vous pouvez aussi nettoyer, nettoyer l'ordinateur, les, les raccourcis, les, les fichiers temporaires, etc. Euh, aussi bien utiliser les raccourcis clavier. Par exemple, Fn plus F1, c'est pour mettre en veille l'ordinateur. Donc, plutôt que d'aller dans le gestionnaire, euh, euh, voilà, d'appuyer là et de mettre en veille, et eh ben, vous appuyez sur deux touches et ça fait le job. Donc, ça permet de gagner quelques secondes. Euh, c'est toujours ça de prix. Alors, je vous mettrai un lien vers les raccourcis clavier, mais il y a par exemple CTRL-P pour imprimer. CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-Z pour euh, supprimer la dernière action, CTRL-Y pour la rétablir, etc. Vous pouvez aussi utiliser un logiciel de reconnaissance vocale. Donc là, c'est surtout si, si, vous, si vous créez du contenu. Hein, euh, c'est vrai que ChatGPT euh, change un peu la donne, mais euh, je vous mettrai le lien vers la référence. Hein, euh, c'est euh, Dragon, le logiciel Dragon de chez Nuance qui est la référence en, en termes de, de reconnaissance vocale. Vous pouvez aussi utiliser des modèles de mails, bon, ça c'est plutôt dans l'univers professionnel, et mettre la formule de politesse directement dans la signature. Par exemple, moi je mets bien cordialement euh, directement dans ma signature, comme ça je n'ai pas à retaper euh, bien cordialement à chaque fois. Euh, ça peut faire gagner, mine de rien, quelques secondes par mail. Mais bien souvent, je rajoute quand même un petit mot personnel, parce que bon, les, gens, les gens le voient quand même que c'est dans, dans la signature. Euh, alors, on peut aussi ne pas faire chauffer son eau jusqu'au bout, pour les tisanes, pour le thé, pour le café, que sais-je. Euh, L'idéal étant d'avoir une bouilloire euh, avec des couleurs pour indiquer la température de l'eau. Et donc, effectivement, si vous chauffez votre eau, si vous la faites bouillir, euh, non seulement ça prend du temps à faire bouillir, mais en plus, vous devez attendre pour boire. Donc, c'est toujours, toujours ce temps qui est perdu. Euh, maintenant, je voulais en venir à quelques verbes pour gagner du temps. Donc là, c'est à vous de prendre ces verbes et de réfléchir euh, dans votre vie comment vous pouvez euh, optimiser finalement ces, ces, ces actions. Donc, ranger son bureau, ranger ses, ses affaires pour éviter d'avoir... Euh, à aller chercher si vous les avez perdus, etc. On peut automatiser certaines tâches. On peut déléguer, par exemple, si vous, si vous avez l'opportunité d'avoir une femme de ménage, ben voilà, ça peut vous faire gagner plusieurs heures par, euh, par semaine. On peut simplifier. Donc là, ça peut être son fil d'actu sur les réseaux sociaux. On peut se désabonner aux newsletters. On peut rapprocher. Donc là, c'est rapprocher des objets pour, si vous les manipulez souvent, euh, rapprocher des objets permet de gagner du temps. On peut euh, supprimer, par exemple, euh, on peut supprimer certaines actions, par exemple lire des magazines. Moi, je considère que les magazines, c'est vraiment, euh, vraiment de la bullshit. C'est vraiment, les magazines, tous les magazines, c'est vraiment euh, très, très médiocre. Euh, et je pense que si vous voulez vraiment vous cultiver, il faut acheter des livres, ou alors tomber sur des bons sites internet, mais je pense que euh, ce n'est même plus la peine d'acheter des, des magazines tellement c'est médiocre. Euh, alors bien évidemment, il y a le magazine télé, qui est, qui est toujours utile, mais comme je ne regarde pas la télé, et comme je considère aussi que la télé est, est complètement... Euh, euh, là aussi c'est autant, autant regarder, euh, Enfin, sur internet vous pouvez voir les films en VOD, euh, tous les films que vous voulez il euh, y a les vidéos YouTube qui sont de bien meilleure qualité que les documentaires Arte on peut aussi euh, acheter mieux c'est à dire je pense acheter durable, je pense surtout aux vêtements euh, par exemple euh, je prends un exemple personnel euh, il m'est arrivé d'acheter des, des chaussures euh, bas de gamme en fait, peut-être 40, 50 euros. Elles me faisaient 3 mois. Alors je les, je les mettais tous les jours, mais elles, elles m'ont fait 3 mois. Et si j'achète des, des chaussures de meilleure qualité, donc peut-être à 100, 150 euros, euh, donc je, deux ou trois fois plus cher, elles me font quatre fois plus... Euh, elles, me tiennent, elles tiennent 4 fois plus longtemps. Donc au final, c'est euh, non seulement un gain de d'argent mais un gain de temps parce que ça m'évite d'en euh, racheter et alors je voulais vous parler aussi pour conclure d'une fausse bonne idée qui est euh, le micro-ondes parce qu'il faut savoir j'ai fait une vidéo il euh, y a une vidéo sur ma chaîne sur le micro-ondes en fait le, le micro-ondes tue euh, toutes les vitamines tue, tue tout enfin mortifie la, la, la nourriture en fait c'est-à-dire que les vitamines sont, sont, sont annihilées et les oligo-éléments aussi. Donc euh, finalement, euh, c'est de la nourriture euh, très très pauvre euh, d'un point de vue nutritionnel. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.